Shibarium est-il un scam Une découverte sème le doute. Rien ne va plus chez Shibarium, le code de la blockchain est accusé d'avoir été volé. Pire encore, on soupçonne désormais les développeurs d'avoir manipulé la communauté afin d'empocher un maximum d'argent. Une ligne de code de Shibarium sème le doute. La communauté Shiba Inu a attendu avec impatience le déploiement de Shibarium mais les déceptions s'enchaînent. Après que l'ouverture de la phase de bêta-test soit quasiment passée inaperçue sur le cours du SHIB, c'est désormais le code de la blockchain qui inquiète. En effet, un membre du Discord de Shibarium a remarqué que celle-ci avait le même identifiant que celle du testnet de Rigna. Il n'en a pas fallu davantage pour soulever la possibilité d'un plagiat, et donc soupçonner le code d'avoir été volé. Les conséquences de ces suspicions n'ont pas tardé à se faire entrevoir sur le cours Shiba Inu, avec une chute de 10% depuis hier soir. Ensuite, certains utilisateurs ont pris les développeurs de Shiba Inu à partie, pour leur demander des justifications. Selon eux, les similarités entre le code de Shibarium et celui de Rinya ne sont qu'une coïncidence. Face au manque de justification des principaux intéressés, la confiance de la communauté est au plus bas. Le phénomène est tel que l'influenceur crypto BitBoy a lancé un ultimatum à Shaitoshi Kusama, le menaçant de divulguer son véritable nom s'il ne prouvait pas la légitimité du projet. Un scam démasqué. De par la panique et la désillusion suscitées par cet événement, les utilisateurs de Shibarium restent méfiants. On, On en vient même à se demander si Shibarium ne serait pas un scam crypto destiné à faire monter le cours SHIB avant que Shaitoshi et son équipe ne s'enfuient avec le pactole. Pour d'autres, les développeurs auraient frauduleusement empoché plusieurs millions de dollars levés pour le développement de la blockchain. Ce, avant de se contenter de faire un simple fort de rigna. Pour l'instant, les accusations sont à prendre avec des pincettes. D'autres justifications devraient être publiées par les développeurs dans les jours à venir. Cependant, il est très probable que certaines similitudes soient dues à un copier-coller de code open source. Quant à vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce fort du projet Shibarium. Est-ce la fin de Shib ou le début d'une belle aventure À la prochaine pour une nouvelle vidéo.